On y va! Okay. On y va! Bah. Got. Body. Voilà. Got Body. Voilà, c'est tout sens, simple. Le voilà. surnom. En bon, Got, en fait, euh, c'est un, un surnom qui m'a été, euh, été donné par une, une ancienne euh, chanteuse d'un groupe. Euh, d'un groupe. Euh, donc, on, on, on fait tout faire encore partie. Et elle euh, m'appelait Biquette en fait. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, on me transformé ça en goth. Voilà. Et, et Bodhi, c'est un, un, un petit jeu de mots entre buddy, body. Enfin, voilà. Alors, on s'est rencontrés euh, grâce à une association de saint médard qui s'appelle Geste-Expression. Et en fait, on venait, euh, on venait euh, faire un atelier de musique actuelle. Avec notre prof qui s'appelle Michel Lalanne. On est allé à un concert en fait de, de, de Noven Frankenreiter et en fait on s'est dit ah mais bah tiens, euh, bah, Body il fait, des, il fait des compos, ah oui d'accord ok, bah, il fait des compos, bah, vas-y voit et puis, euh, puis c'est parti comme ça en fait. Euh, où, euh, moi j'ai fais une mélodie dessus, euh, des paroles et, euh, et voilà en fait et, euh, et puis voilà c'est comme ça que ça a démarré. Pour moi, un peu pour toi aussi, je pense, il y a Neil Young. Ça a commencé un peu par Neil Young, c'est beaucoup d'influence par rapport à lui. Mm -hmm. Et après, plein de choses diverses et variées, de, de, de, surtout des années 70. Mm. Alors, on écoute beaucoup euh, les musiques des années 70, hein, parce que de toute façon, on est natif des années 70. Hein, donc, euh, on le dit même dans une de nos chansons, on vient des 70s. Hein, et, euh, et en fait, on a beaucoup de beaucoup euh, d'influences, euh, de, beaucoup de, de, de la pop, du rock, de l'indie aussi et euh, dans les gros artistes par exemple on a, euh, moi j'aime beaucoup euh, Jamie Rockwell qui part un petit peu loin de notre univers mais en fait euh, ça nous influence beaucoup euh, j'adore et voilà Jack Johnson qui euh, franchement qui, pareil, est pareil une révélation pour nous et euh, par exemple aussi New c'est donc c'est bah, vraiment dans, dans, dans tous les... Dans tous les plein d'endroits et plein de Folk hein, on va dire, hein, ouais. avec des couleurs diverses et variées, euh, son, souvent, ce qu'on a écouté, ce qui, nous, ce qui nous a plu, souvent les, les instruments, on va créer un, quelque chose qui va des fois être folk mais qui va devoir se transformer peut-être en bossa, mm -hmm. en, en pop en rock, un peu plus rock, on essaie de faire un peu des morceaux un peu plus punchy, plus des morceaux un peu plus balades. Voilà. Euh, en hop, fait on s'amuse hein, voilà. on va, ah. on, on essaye de, de colorer la folie. faire découvrir notre musique, oui. été, là, ça. Voilà, faire découvrir notre musique et euh, honnêtement c'est quand même aussi un, un rêve d'ado. Ce qui est très chouette c'est que à chaque fois qu'on monte sur scène, on a une toute petite expérience, mais chaque fois qu'on monte sur scène, on apprend toujours quelque chose. Et ça, rien que ça déjà, ça nous met en appétit à chaque fois. Donc euh, voilà, notre petite expérience, c'est trop bien. Pour moi la médiathèque, euh, euh, moi j'ai été fan de la médiathèque de Saint-Bédard depuis très longtemps. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique, j'ai beaucoup de CD. Euh, au pif des fois, je prends des la tronche, ça. Ça, voilà. ça, ça, ça, ça me plaît. Et puis j'ai découvert des choses comme ça. Moi je joue à la médiathèque de Saint-Médard, déjà c'est ma ville, notre ville. Déjà c'est. Pour nous c'est gratifiant et ça nous fait super plaisir. Voilà, C'est notre premier, premier truc vrai, pas vrai, ça, on en a fait d'autres, mais c'est notre première.. C'est notre premier festival. Ouais, festival, ouais, c'est super, on est super contents et fiers. On est très très fiers, on est voilà. très très fiers de jouer dans notre ville, dans notre médiathèque. Encore une fois, c'est une super initiative. Et puis, ça permet d'aller chercher sûrement des artistes qui sont est dans les sont coins, quoi. voilà. qui sont pas très qui qui sont amateurs on est pas. voilà nous on est vraiment des ouais, on ouais. Des amateurs. Puis on s'aperçoit que la scène locale elle est très variée aussi et qu'il a ça bouge partout, qu'il y a énormément de groupes et donc les médiathèques euh, qui mettent en valeur justement euh, ces, ces, ces jeunes artistes euh, qui arrivent, c'est vraiment euh, une, une, une super initiative. Donc, oui. C'est great, un <laughs> great angle. <coughs>